« Salut, bienvenue dans mon monde. J'ai pris une voix de fille, car je suis une poissonne. Je suis une Oblade, et je m'appelle Obladine. Viens avec mes amis et moi, nous allons te conduire à la grotte du Dauphin et te montrer pourquoi la mer est source de vie. »« Salut, suis-nous. Détends-toi, écoute et regarde-toi respirer, seuls les plongeurs ont cette chance. » Maintenant nous allons te montrer la vie que tu peux voir. Apprends à reconnaître les végétaux et les animaux, leur nom, tu en auras besoin pour le jeu final. La sphérocoque est une algue rouge. L'antéromorphe est une algue verte. Le codium est une algue verte. Venez donc voir les alevins dans l'anémone verte magnifique, il danse au rythme de la houle. Attention, l'anémone verte est un animal. Oui, et c'est un animal qui peut te piquer, fais attention. Je viens de trouver une nacre, venez voir. C'est une nacre épineuse. C'est un animal, un mollusque bivalve. Là, une étoile de mer. C'est une étoile de mer rouge. C'est un animal de la famille des échinodermes. Je viens de trouver des boules de codium. C'est l'algue verte que l'on a vue au début de notre immersion. Les petits poissons bleus sont des alevins de castagnole. C'est un banc de castagnole. Les castagnoles ont leur nageoire caudale en forme de V. Ce sont des poissons de nature curieuse. Les amis, nous approchons de la grotte du Dauphin. Un banc de l'arbres nous accueille. Les labres sont des poissons herbivores. Les mâles ont des couleurs magnifiques. Les parois de la grotte sont couvertes de colonies d'animaux. C'est une acidie rouge. C'est un animal de la famille des tuniciers. Nous pouvons voir ces deux siphons. Elle est entourée d'éponges encroûtantes orange-rouge. Oui, ce sont des crangues. Ce sont des colonies d'animaux qui filtrent l'eau. Ce sont aussi des abris pour des petits poissons, cherche l'intrus. C'est une blénie. C'est la Blénide de roux, un animal défenseur de son territoire et qui n'a peur de rien. Je vois d'autres éponges. En effet, elles tapissent les parois de la grotte. Ce sont des éponges cavernicoles jaunes, leur corps est mou et leur texture est douce. Tu peux les caresser doucement avec ta main, si tu veux. Obladine oh regarde, une colonie de clatrines jaunes. Nous voyons le réseau de tubes mou translucides qui forment cette éponge calcaire. Allons voir d'autres animaux caractéristiques des grottes. Bonne idée, admirons cette colonie d'anémones en croutantes jaunes. Ce sont des terre, de la famille des hexacoralières. Mais je pense qu'il est plus simple de les appeler anémones. Il y a une protule. En effet, c'est une protule lisse. La protule lisse est un verre. C'est un verre tubicole de la famille des anélides polychètes. Admirons ses branchies. Nous arrivons au fond de la grotte. Nous observons un corbe. Le corbe est caractéristique avec sa nageoire caudale jaune. Je vois enfin le dauphin. Le dauphin est une statue. Elle a été déposée ici. Par vous, les plongeurs. La grotte porte son nom maintenant. Il est recouvert d'éponges encroutantes. Maintenant tu dois te souvenir des noms pour le jeu final. Nous allons continuer à te montrer la vie. Regarde dans ce trou. Il y a une rascasse. C'est une rascasse brune. C'est un poisson carnivore qui a des piquants venimeux. Ne le touche pas. Et dans ce trou je vois un poulpe. Oui, c'est un poulpe commun. Sa peau est devenue blanche parce qu'il a peur. Maintenant vous devez être capable de reconnaître ces animaux. Il est temps de rentrer et de réaliser votre décompression. Mais avant, appréciez ce gobie. Oui, c'est un gobie sanglant. Comme la blénie, il défend son territoire. En sortant, je vous présente ma famille des Oblades. Bonjour. Bonjour. Le séran n'est pas content. C'est un poisson territorial. Il défend sa femelle qui vient de pondre. Ce sera un comportement bizarre. C'est un sar commun qui est parasité. Ce sar est parasité par des anilopres qui sont des crustacés. Accompagnons nos amis les plongeurs vers la surface car le temps presse. Il y a des points noirs au pied des Posidonies. L'alguillé des Posidonies est la source de vie de la Méditerranée. Les points noirs sont des oursins. Les oursins sont de la famille des échinodermes comme les étoiles de mer. À côté des oursins, il y a une magnifique gorgone. C'est une gorgone blanche, elle est de la famille du corail. Ce sont des colonies de petits animaux appelés polypes. Il y en a des jaunes, des oranges et des rouges. Nous avons déjà vu ces poissons dans la grotte. Et celui-ci aussi. Là, c'est une grande nacre de Méditerranée. Regardez dans cette coquille de nacre. C'est devenu un abri à ce petit poulpe. Au-dessus de l'alguier, il y a un banc de sope. Les sopes sont des poissons herbivores. Ils se déplacent en vent très nombreux. La girelle nous suit. La girelle est aussi curieuse que la castagnole. Elle vient manger ce que les palmes des plongeurs soulèvent. J'aperçois une sabelle. La sabelle est un verre tubicole. Comme la protule, ce verre possède des branchies. Il y a une méduse au-dessus du plongeur. C'est une méduse œuf sur le plat. Ces filaments peuvent nous piquer, il faut faire attention. Les petits poissons l'utilisent comme protection. Nous sommes sur la bonne route. Oui, l'ana crépineuse nous sert de témoin. L'étoile de mer rouge aussi. Un marbré vient à notre rencontre. Le marbré se nourrit essentiellement de vers et de petits crustacés. Il les trouve dans le sable. Le concombre de mer cherche aussi sa nourriture dans le sable. Le concombre de mer est aussi appelé holoturie. L'holoturie fait partie de la famille des échinodermes. Nos amis les rougets font la même chose. Ils recherchent la nourriture dans le sable avec leurs barbillon Là, une anémone charnue. Un tryptérigion rouge et un gobi. Nous nous approchons de la surface car je vois des acétibulaires. Les acétibulaires sont des algues vertes. L'alde de calcaire padine fait bon ménage avec l'acétibulaire. Faites attention, il y a une petite méduse translucide. C'est une méduse pélagie. La méduse pélagie provoque des piqûres très douloureuses. Nous sommes arrivés. Disons au revoir à nos amis plongeurs. Au revoir. À bientôt. J'espère que l'excursion vous a plu. Je coupe mon synthétiseur. Mes amis, à bientôt.